Ainsi, vous ferez peut-être partie des gagnants du tirage au sort de la caravane de l'accessibilité. Un reportage sera fait par l'équipe J'accède sur votre établissement et diffusé dans nos réseaux, ce qui vous donnera une grande visibilité. On compte sur vous